Maintenant, on dit à voix haute « Je suis aimé ». On le dit plus fort « Je suis aimé ». Encore plus fort « Je suis aimé ». Là, on le dit plus doucement « Je suis aimé ». Plus doucement « Je suis aimé ». On le chuchote « Je suis aimé ». Maintenant, on va le dire dans notre tête.